Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, je me présente le maître Marabout Tofono. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite démonstration de portefeuille magique, comment ça se passe. Voilà. Donc, euh, vous prenez le portefeuille et magique. Et à l'intérieur de ce portefeuille, il n'y a rien dedans. Est-ce que vous voyez Il n'y a rien dans le portefeuille. Mais ça va produire l'argent tout à l'heure. Vous-même, vous allez le voir. D'accord Ça va produire l'argent tout à l'heure. Vous-même, vous allez le voir. Donc, voilà. Tu mets une feuille de chez nous. On appelle ça Maman. Tu mets ça dedans avec une un billet de... 5,000 francs, ça dépend de, la, de, de, de, de telle monnaie toi-même tu utilises. Ça dépend de, de, de, de, de tel pays toi-même tu es. Est-ce que vous me comprenez un peu Et pour avoir ce portefeuille magique, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Plus 229 99 09 38 90. Je dis bien, plus 229... 99 09 38 90 donc euh, attendez dans quelques minutes voir comment ça se passe voilà ça va faire produit comme c'est les billets de 5000 francs que j'ai mis dedans ça va faire produit tout à l'heure vous même vous allez le voir d'accord ceux qui disent que le portefeuille magique n'existe pas regardez bien comment ça se passe ça c'est pas du faux est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est pas de la naque. Les gens disent que ce travail c'est de la naque ou pas. Bien vrai, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien faire. Et il fait la vidéo et il coupe. Et après ça, il s'arrange pour dire que c'est une vidéo de portefeuille magique. Est-ce que vous-même vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas encore fini. Ça a produit jusqu'à ça dépend de la somme que vous-même vous voulez. Que vous voyez. Que vous voyez. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Donc merci de me contacter sur mon numéro de WhatsApp pour avoir la satisfaction chez le grand maître Marabou Tofon.